Pacha, deixa mar angolera. um deixa mar vazar. Deixa mar eleger, deixa mar ele Deixa mar eleger deixa mar vazar. Esse é o mae é um goleira, olha o balanço do mar. Esse é o é goleira, olha o balanço do mar. é Bienvenue sur cette nouvelle audio du mardi c'est parti euh, nouvel horaire moins de monde on va voir comment ça se passe aujourd'hui on va voir comment ça évolue on va voir qui est là on va voir comment ça se passe et voilà sujet libre euh, du coup on va parler un petit peu de tout de n'importe quoi de capora pourquoi pas d'autres choses et euh, avoir vraiment un moment où on va on va discuter posément tranquille euh, j'espère que vous allez bien de votre côté j'espère que ça reprend doucement euh, pour ceux qui enseignent ça reprend doucement là avec les enfants J'espère que vous répondrez aussi tous présents ben à partir du 9, quand ça va reprendre pour, pour les plus grands. Euh, parce que ça, ça, ça fait vraiment du bien. Euh, alors, Pork Espin est ici. Alors, fourou, fourou. Du coup, je me suis un peu parlé dans les commentaires pour voir ce que ça allait euh, Si le chat était là. Euh, bon, il y a un décalage, effectivement, encore. Euh, mais du coup, euh, tout va bien. Sinon, est-ce que le son est bon Est-ce que tout le monde m'entend je vois qu'il y a Myzing qui est ici, Alex est ici aussi, <coughs> Dragon est ici, coucou, sont ok, merci mon grand. Et voilà les loulous aujourd'hui, on va partager, donc il va falloir être un, un petit peu force de proposition. Et, euh, et pourquoi pas, pourquoi pas m'appeler euh, Il n'y a pas un si gros décalage. Ok, ok, cool, bon bah ça va, c'est moins pire que ce que je pensais, ce que j'ai vu là tout à l'heure au début. Euh, et voilà, on va parler, petite antenne libre. Pendant, euh, pendant une petite heure, avec une petite intervention bien léchée de notre ami Capo et Apéro. Bien sûr, évidemment, le mec il s'arrête pas de bosser et il s'arrête pas d'être bon. Euh, D'ailleurs je ne sais pas s'il est là en train de nous regarder ou pas. Euh, et du coup, voilà écoutez euh, qui est là, est-ce que vous pouvez le dire dans les commentaires Et puis euh, déjà si vous commencez à avoir un petit sujet, un petit sujet de conversation, un truc euh, que vous avez envie de parler, euh, si vous avez envie d'appeler, euh, dites-moi s'il est là, ma malouk il est là, il est là, il est là, mon gars, il est là. <rire> il, y a, il y a quelques petites, euh, quelques petites punchlines que tu as mises dans ta vidéo, mais à mourir de rire. Et euh, voilà, si vous avez des sujets, euh, si vous avez envie d'appeler, euh, si vous avez envie d'appeler, dites, euh, j'ai envie d'appeler. Euh, tout simplement, je vais pas mettre mon numéro là comme ça tout de suite. Euh, mais je le mettrai tout à l'heure euh, s'il y a des gens qui ont envie d'appeler pour pouvoir discuter en live, ça pourrait être sympa. Euh, mes vidéos sur Instagram sont de qualité médiocre. Euh, alors, c'est pour ça que tu les as mis en noir et blanc <rire> euh, Pourquoi elles sont médiocres en termes de qualité ou tes mouvements, euh, tu penses qu'ils qu sont médiocres euh... les... <rire> Il y a Chacha derrière qui dit les deux. <rire> et. Euh... Non, euh, alors juste pour la série, là, tous les jours un peu, la qualité, j'en je, je, ai rien à cirer. Le but est juste de faire bouger les gens et de les faire s'autoriser. D'ailleurs, euh, bah demain, demain, je change un petit peu le format, je le fais évoluer. Et je vais parler un petit peu. Parce que je pense qu'on passe. Euh, je passe euh, à côté et il y a beaucoup de choses qui ne. Vu que ce n'est pas verbalisé, tu euh, sais, je ne dis pas que, combien de fois il faut faire tel mouvement, ou comment il faut le faire, et compagnie tous les jours, je vais faire une petite vidéo de présentation du mouvement très grossière, juste pour euh, donner quelques, quelques, petites, quelques petits conseils mais ce ne sera jamais vraiment des conseils techniques, d'accord, parce que les mouvements que j'essaie je, je, de faire passer sont des mouvements qu'on peut faire euh, sans réellement d'échauffement, juste pour, pour se faire plaisir et, et, et bouger, quoi, tout simplement comme, comme je dis souvent, c'est de l'hygiène, quoi on se brosse les dents tous les jours, il faut, il faut utiliser son corps tous les jours. Et la capora est une magnifique façon d'utiliser son corps tous les jours. Euh, du coup, Dragan, tu m'as dit qualité vidéo et le mouvement peuvent être améliorés. Ouais, alors par rapport au mouvement, le but, c'est pas d'améliorer les mouvements. Euh, si tu veux améliorer les mouvements, il y a une toute autre approche. Là, le but, c'est juste de travailler un petit peu tous les jours, de, de faire et de bouger, juste d'être dans une, une dynamique, quoi, euh, tous les jours un peu. That's it. Et 1% tous les jours, à la fin de l'année, ça fait pas 365%. Je crois que ça fait 3800 euh, Donc, il ne faut pas, faut pas sous-estimer le, le, le petit à petit. Et par rapport à la qualité vidéo, euh, peut-être que si je peux t'aider, euh, peut-être qu'au prochain, euh, la prochaine fois qu'on se voit, euh, bah tu, tu, me, tu me montres ton téléphone et on, on essaie de faire quelques petits trucs. Euh, Bastien est ici. Salut tout le monde, je reste pas, désolé. Ok. Bah, bonne soirée, <rire> merci d'être passé. Euh, bah moi, je n'ai pas fait mon petit exo ce soir, c'est mal. Hein. Franchement, euh, fais attention parce que tu peux, être, euh, tu peux être puni sur 17 générations. Moi, je, moi, je, je, je dis juste ça comme ça, faut il ne faut, faut, faut pas rigoler avec ce hashtag là, euh, parce qu'il va aller loin. Je, je dis, je le tiens pendant 14 ans, euh, c'est faux. Parce que le, le bordel, il me demande plus d'une heure par jour. Et à euh... <rire> un moment donné, euh, ça, va... ça va être difficile à tenir sur le long terme. Euh, les vidéos sont top, mais presque un peu compliquées pour des novices. Ah, ok, super intéressant. Euh, ouais, tout ce qui était descente en négative et tout, je me suis posé la question. Mais euh... Merci pour ton retour et euh, je t'invite à m'en faire d'autres et les loulous aussi. Euh, vous qui faites de la capora, j'ai la bougeotte, hein. vous qui faites de la capora, euh, n'hésitez pas à me partager ce genre de choses-là en, en commentaire directement ou en off, peu importe, je m'en fous, vous pouvez me dire les trucs sur les commentaires, euh, au contraire, ça va nous faire, ça, ça va nous, faire euh, nous améliorer, euh, mais c'est intéressant, ok, c'est intéressant parce que souvent, je suis en train d'imaginer qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le décomposer et compagnie, et euh, c'est très difficile en moins d'une minute avec euh, trois ou quatre petits mouvements euh, de pouvoir proposer quelque chose de ludique et d'intéressant. Mais euh, super, je, je retiens et euh, du coup j'y mets une attention sur les prochains. Euh, et pareil, si vous, si vous avez des exercices ou des, des petits mouvements euh, que vous aimez bien, qui sont fun à faire et compagnie, faites-moi euh, part. As-tu fait des trucs tant euh, que tu fais des trucs ça arrive que tu fasses du sport ah, ok ça tu réponds à alex donc petite pique euh, euh, il paraît que je suis un peu molle ok bon on, on va les laisser euh, les deux ok nous on va sortir on va faire un autre petit euh, un autre petit live pour nous et euh, le, le temps qu'ils résolvent un petit peu leur leur petite querelle euh, les loulous on parle de quoi ce soir on fait quoi on joue au pendu Vous voulez que Je vais acheter un paperboard et on va jouer au pendu avec des mots de capora. Ça peut être cool. Ça va être, ça va être long avec le décalage, évidemment. Mais euh, du coup, on, peut, on pourra passer une petite soirée comme ça. Euh, co comment vous... Est-ce que, est que la, la, la reprise... Euh, Est-ce que vous appréhendez la reprise physiquement euh, Moi, je me rends compte que de reprendre un rythme un peu plus soutenu, bah, euh, ça tire un peu tire un peu et d'ailleurs à capora c'est pas un sport non ils sont toujours euh, ils sont toujours ensemble donc pour la reprise et comment vous sentez la reprise parce que moi euh, du coup physiquement une fois par semaine bah, j'avais le temps de récupérer quoi <rire> pendu très bien ok mais et, fr franchement pourquoi pas pourquoi pas je suis, je suis pas sûr que ce soit le, le truc le plus fun qui est à faire euh, au monde, mais euh, pourquoi pas Je n'apprécie pas la reprise. Euh, je n'appréhende pas. C'est la fin de journée, ok. Je n'appréhende pas la reprise. dac Jusqu'ici, les mouvements ont eu. Mince. Jusqu'ici, les mouvements, on les a vus en cours, donc pas de réel souci. Euh, ok. Toi, tu parles de la série. Euh, Tous les jours, un peu. Okay. Perso, je suis chaud patate pour la reprise. Cool. Et euh, du coup, t as, t as, pour Kispin, tu as eu beaucoup de, de petits qu'on ont pu reprendre Parce que moi, ils arrivent euh, tranquillou. Hein. Ça, ça, ça, ça, ça, ça se presse pas. Hein. Ça va piquer la reprise. <rire> Le mec, il appréhende, lui, par contre. En même temps, je n'ai pas trop arrêté, même si quelqu'un que je ne nommerai pas en doute. <rire> <rire> et franchement, faites, faites un salon pour vous deux. <rire> euh, ouais, mais moi, moi je sais que le, le, le rythme a, a complètement changé pour moi parce que je suis passé, j'avais euh, à peu près 25 heures, en gros j'avais 25 heures de cours par semaine, et euh, mais même avec les, les Zooms et compagnie. C'est plus le même rythme. Donc, je pense qu'il va falloir se remettre un petit peu euh, à reprendre le truc. Euh... Oui, tous, ils sont boostés à, à bloc. Ok, cool. Ça, c'est bien, ça. Écoutez, les loulous, je vois qu'on est neuf. Donc, c'est pas beaucoup. Mais j'aimerais bien savoir qui, qui y a. Qui n'a euh, qui pas fait de coucou encore. Euh, euh, si, si tu peux dire qui tu es. Passer un petit coucou. Mettre un petit « Hello ». Ou un petit euh... non un petit hello, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh, quatre partages, c'est cool les loulous. Oula, qui a fait une... Alors Chacha, elle écrit pas beaucoup, mais quand elle écrit, le temps qui était... Euh... Ah ouais, non, mais c'est que... Elle écrit pas beaucoup parce qu'elle est en train de chercher ses mots, parce que là, quand même... Euh... Le temps était consac... consacré... Ah ouais À la capora, a été remplacée par tellement d'autres choses... Euh, que je sais pas comment je vais gérer tout à la fois. Bah démissionne. <rire> euh, ça, plus la forme physique qui euh, est restée confinée J'ai trop envie, mais j'appréhende. Mais j'appréhende. D'accord. Ouais, mais je, je, je pense qu'il y, y en a. Il y en a beaucoup. On, on est tous un petit peu là-dedans. Moi, j'ai pas mal grossi. Et euh, j'ai tellement aucune volonté pour essayer de maigrir. J'essaie de mettre des, petits, des petites astuces un peu, euh, mais euh, fait, je, je mange des bars feed. Je ne sais pas si vous connaissez. Trois fois par semaine, je remplace les... Euh, mais par exemple, le mardi, c'est très bien parce que du coup, je peux le bouffer dans la voiture et j'arrive ici, je me douche et je suis prêt pour vous. Euh, mais du coup, <rire> j'ai pris du poids avec ces bars là de merde qui sont censés me faire perdre du poids. Oh, nique sa mère donc, euh, donc, du coup, je ne sais pas comment je vais réussir à gérer ça. Euh, alors, je reprends vos, vos messages. Faut ou pas, est-ce que tu as retrouvé beaucoup de jeunes euh, Pour qu'ils même question. Non, moi, non. Moi, on n'est pas beaucoup… Euh, parce que vraiment, les cours enfants, J'ai plus aucune notion de… Je crois que j'ai repris il y a deux semaines les premiers cours enfants. Et euh, on n'est jamais plus de 5, 6… Sauf un cours avec un centre et là ils sont beaucoup plus nombreux euh, mais non pas beaucoup et avec les ados on n'a pas beaucoup d'ados déjà à la base et euh, ils sont dispatchés dans les villes donc, euh, donc on n'en a pas beaucoup à chaque fois on n'a pas beaucoup à chaque fois en gros ça tourne je fais, je fais des cours à, à 3 4 personnes quatre personnes euh, donc donc c'est pas beaucoup mais les, les enfants j'ai euh, il y a beaucoup d'enfants qu'on qu décroché il y a beaucoup d'enfants que je n'ai pas réussi à, à, à capter, à animer, à leur proposer des, des, des bonnes choses qui leur plaisaient. Et du coup, ils sont un peu, un, un, un peu partis et je ne sais pas, je, je, je suis un peu perdu. C'est une vraie question en fait, je suis vraiment complètement perdu par rapport à cette situation-là. Autant les adultes, aucun souci, on est toujours, euh, toujours présent, bien présent. Autant les enfants, pour moi, c'est... Euh, c'est un sujet un peu plus euh, enfin c'est un peu plus sensible. Euh, j'ai une question pour quelqu'un au hasard. Pourquoi quand on est nul en Babington, on est forcément nul en Capoeira? <rire> bâtard. Euh, mais vraie question. La question est posée. Euh, maintenant on, on voit. Euh, hashtag Bidou de papa. Ouais, mais là Bidou c'est mignon. Bidou, tu vois, c'est le stade mignon. C'est le stade euh, confinement 1. Mais il y a eu confinement 2, il y a eu confinement 3. Donc là, on est plus sur bidou, mais plus bidon, tu vois. À une lettre près, mais tu n'as pas, pas le même truc. Euh, juste, essayez de deviner mon poids. Bon, il y en a qui le savent. Ceux qui le savent, euh, je pense à Draguin, euh, et je pense aussi à Chacha. Mais les autres, euh, devinez mon poids. Alors, Quand même, c'est pas... C'est pas dégueulasse, hein? c'est pas génial, mais c'est pas dégueulasse. Attendez, ça c'est quand on fait un peu d'hypopression. Mais euh, allez-y, Pe -pe petit. Euh, on va partir sur des quiz. Woohoo! Devinez mon poids <rire> et vous le gagnerez en euh, en barfeed parce que j'en ai beaucoup du pouvoir passé. Euh, la reprise va être dure pour mes petits os. Oui. Ok. Euh, mais Non, mais t'es une guerrière, Myzine. J'étais en train de dire oui, peut-être qu'il faudrait reprendre doucement. Mais la, la, la, la meuf, elle va courir tous les 4 matins à 10 km dans son, euh, dans son petit parc à côté. Et ça va être dur à mon cul, oui. Tout ça pour qu'on te plaigne. Oh, c'est petit. Euh, J'ai galéré à l'écrire, t'as galéré à lire. Ouais, mais moi, je galère à lire. Je, je suis dyslexique. Donc, euh, c'est difficile pour moi de blablabla. Je fourche beaucoup. Quand je parle, je fais plein d'erreurs. Euh, mais c'est pas pour autant que je n'ai pas le droit de communiquer et de parler. Et voilà. Et je pense que c'est un, un, un bon message à passer à la jeunesse. Euh, non, les difficultés à lire, euh, j'en ai beaucoup. Ça remonte à l'école. Euh, grosse phobie euh, de parler devant tout le monde. Je suis un ancien timide. Donc, euh, j'ai beaucoup de reste et ouais je, je bafouille beaucoup et j'ai le fait de lire devant des gens c'est quelque chose de très anxiogène pour moi euh, moi aussi j'ai trop grossi euh, je pense qu'on est tous un petit peu dans le même truc je t'éclate au bad ok les menaces commencent à arriver euh, je pense que beaucoup de parents ont déclaré une année blanche ouais c'est peut-être ça aussi c'est pour ça que je ne tire pas forcément de de conclusion en me disant, ils sont tous partis, ils ne reviendront jamais. Pour le moment, euh, ils ne sont pas encore là. Euh, en sachant que je sais que j'ai pas réussi à être euh, à proposer quelque chose, une alternative différente. J'ai proposé des cours Zoom, j'ai proposé des ateliers, j'ai proposé des trucs comme ça. Mais c'est pas des trucs qui ont qui ont fonctionné, qui étaient pertinents pour euh, bah pour euh, bah pour les familles avec euh, qui, qui font la capora. Donc euh, peut-être ouais c'est juste une année blanche ou peut-être qu'ils vont revenir doucement ou peut-être que j'ai aucun avantage à essayer de de, de me faire des films là-dessus. Euh, couvade cool de papa. Ouais mais là elle dure longtemps euh, la couvade. Cool euh, comme je t'ai dit plus haut, euh, j'ai retrouvé tous les enfants. Alors, oh, et lui, il se la pète. Il se la pète l'ananas. Euh, tu devrais jouer au Babington. Allez, on passe ces messages-là. Un indice, il y a trois chiffres. <rire> <rire> ok, d'accord. Elle se permet de dire ça parce qu'elle aussi, elle a atteint les trois chiffres. Après la virgule. Alors, je, je, je suis super... Super vexé. Parce que je pensais que vous allez me Parce que limite, j'ai rentré mon ventre tout à l'heure. Je, je pensais que vous allez donner beaucoup plus léger que je n'étais... Et non, les premiers 87-90, elle est tous vous faire Merde. Mais c'est ça, je suis autour des 90 kilos. Euh, ah voilà, Malouk, t'es quelqu'un de bien. J'aurais dit autour des 75-80. C'est bien. Cavale, mais ca cavale. toi, tu ta gueule juste pour dire des conneries. 110 kilos, c'est toi qui fais 110 kilos. Putain, le mec, il intervient. Une fois, c'est pour tailler, quoi. Hey, reprends ta renault et va faire le tour du périph euh, caval <rire> euh, quand tu parles tu fais des fautes d'orthographe <rire> <rire> euh, je dirais plus qu'il invente des mots voilà merci alex merci toi tu me comprends vous avez tous grossi moi j'ai fait le contraire ouais mais toi tu partais de plus loin que nous aussi <rire> ça a rigolé derrière je ne dis pas mais là bas ça a rigolé euh, j'en connais beaucoup qui ont euh, pas réinscrit leur enfant cette année ouais ça déjà en début d'année moi j'ai quasi eu aucun nouveau en, en élève j'ai eu que eu des réinscriptions euh, Dans tous les sports confondus ouais j'avais discuté avec euh, les profs de judo que je crois souvent les mardis et eux ils ont, euh, ils ont souffert beaucoup plus que nous euh, pour les profs qui réfléchit à imposer à ses élèves adultes ou à défaut encourager fortement d'être vacciné pour participer au cours l'an prochain euh, personnellement non euh, non perso je fais pas et je rentrerai pas dans ce dans ce truc là je pense que je, je resterai en dehors de ça et après les autres répondaient. Euh, malouk est un gros faillot euh, je suis sûr qu'il joue au pandé <rire> et qu'il est un petit carnet euh, ça va trop vite. Quand est-ce que tu refais la vidéo de self défense capora trop efficace Mais je suis dégoûté parce qu'elle n'a pas, pas marché de ouf. J'ai fait une vidéo de merde sur TikTok. Et je l'ai mis aussi sur Insta. Sur Insta elle, a, elle a fait même mieux que, que l'autre. Mais sur TikTok, elle, elle, elle, est, elle est partie, elle a fait plus de 20 000 vues, 22 000 vues. En tout, en cumul, L'humanité a passé 45 heures dessus. Allez voir sur TikTok, sur mon TikTok, vous allez voir dessus. Euh, mais euh, ouais, elle, elle était marrante. Elle était marrante à faire aussi. Je m'en suis pris une bien dans la gueule. C'était cool. Euh, ok, les loulous. Euh, on va passer tout de suite. Ah, J'aurais pu mettre ce, ce truc-là pour pour la rediff que vous voyez le chat. Il faut me le dire. Au lieu de voir ma tête en gros plan, je sais que ça vous fait plaisir, mais au moins qu'il y ait le chat. Et du coup, le chat, il n'y est même pas. Ah si. Voilà. Ça apparaît. apéro c'est à toi. Eh hey oh La vidéo est commencée Quoi C'est commencé Oh, j'ai pas trop envie de travailler cette semaine. Allez, à la semaine prochaine. Allez, tu vas bien leur sortir un truc, tu vas pas les laisser comme ça. Non, non, n'insiste pas, j'ai pas envie de bosser. Mais t'as qu'à sortir un sujet magique et qui te demande pas de travail. Et c'est une bonne idée ça. Salut les loulous, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, cette semaine, pourquoi pas ce matin tous ensemble une vidéo sur la capoeira totalement what the fuck. Ça casse les lulu. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà mais une petite piqûre de rappel ça fait jamais de mal. C'est parti. Bien hey, Aqui é Pablo Paget, né Na capoeira de caboclo. Aqui eu tenho um grupo na fazenda Quixaba, capoeira de caboclo. Sou né, mestre espírita da capoeira de caboclo. E hoje vamos fazer um pouco da demonstração do que é a capoeira de caboclo, que é aqui na mata. Porque um capoeirista de verdade gente, não precisa de tatamezinho. Não precisa estar varrendo o chão. Quando for jogar capoeira, será possível que vai ter que ligar para a prefeitura? aí, mande cá uma patroa para planar o chão aqui, que tá meio. Tá meio ruim, tá meio sujo. Então não. Vamos lá. Mostrar a verdadeira força bruta. Vamos treinar nas árvores mesmo, né? Pra mostrar toda a explosão Então vamos lá Et voilà, j'espère que vous avez bien rigolé, on se donne rendez-vous très très vite et d'ici là, n'oubliez pas que dans la capoeira, on est tous des débutants et que certains le restent un peu plus longtemps. Ciao, ciao les loulous Comment ça, c'est tout Ben oui, hein, la vidéo parle d'elle-même, elle est assez rigolote comme ça, hein. pas besoin d'en rajouter. Oui, mais fais un peu ton travail quand même Bon, vous voulez vraiment qu'on la regarde ensemble E aí, aqui é Pablo Pajé. Quando for jogar capoeira, será possível que vai ter que ligar para a prefeitura? E aí, mande cá uma patroa para planar o chão aqui que tá meio, tá meio ruim, tá meio sujo, então não. Vamos lá? Mostrar a verdadeira força bruta, vamos treinar nas árvores mesmo, né? Bom, on commence déjà, mas o mec est en train de parler, tu vois. E on imagine, de suite, tu vois, tous ses copains, toda sua école de capoeira e mesmo seu maître. En train de faire mais pourquoi tu fais ça qui c'est qui t'a demandé de te mettre dans cet état là pour ça tout de suite arrête viens voir un coup tu pas bien allez oh après, moi, je reviens pas sur le fait que c'est toujours bien de valoriser son école, son groupe, son académie, et voir son maître. Mais il faut que la vidéo qu'on présente ne fasse pas l'effet inverse. Après, moi, je dis ça sans aucune ironie, mais j'aime bien le petit foulard sur le côté à la place d'une corde. C'est original, ça change un peu, et pourquoi pas. you my Où est-ce que ça va nous mener toute cette histoire et là, le gars, il part dans sa démonstration. Bon, voilà, le mec, il est super content. Il a cassé un arbre. Eh, Ça vous fait penser à quoi, ça Banker le palmier enfin moi je pense que la vidéo il aurait dû l'arrêter là ça y est il a cassé son arbre son paraphrase il est pas si moche que ça et d'un pet il tranche l'arbre d'accord bon ça y est c'est bon il a démontré sa force brutale mais en fait non il va se passer l'effet inverse le fait d'avoir cassé cet arbre ça va lui avoir donné de la confiance pour faire d'autres d'autres démonstrations de force <rire> bon on a compris le mec il aime pas les arbres je sais pas il doit être allergique il doit avoir le rhume des foins comme moi mais en tout cas les arbres il va falloir tous les éliminer. Donc là on a un magnifique combo prise de catch pour abattre l'arbre plus une petite roue pour montrer qu'on fait quand même un petit peu de capoeira. Nous sommes des <rire> On enchaîne avec des petits coups de pied au cas où l'arbre serait encore vivant et qu'il bougerait encore. Meurs communiste. Puis, bien entendu, tout le monde connaît le mouvement de Capoeira de l'arrachage. C'est très connu ça. Et ça. Ça va lui redonner de la confiance. Tu vois, au lieu de s'arrêter là, ça y est, il a abattu l'arbre, il a abattu les deux arbres, c'est bon. Ça y est, il a montré qu'il était cosso. Non, non, non. Ça va lui redonner de la confiance. Et on va partir de plus en plus dans le délire. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué à la fin... Il se fait mal et donc il va boiter un petit peu c'est un petit peu subtil je vous le remets vous avez vu hein? il marche comme s'il se dégourdissait mais il s'est fait mal il s'est fait mal j'ai beau être matinale euh, j'ai mal et là on arrive à mon moment préféré Le, le, pardon. Je couperai pas ce, ce rire au montage Mais le mec, il, il, il plonge il, il plonge dans le buisson Ça, ça me tue Ouh, pardon. Donc là, on a vu qu'il plonge Et là aussi, regardez bien On remarque également qu'il a un petit peu mal à la jambe gauche hein. Vous voyez qu'il se dégourdit un petit peu Mais il s'est fait encore plus mal Vrai mal j'ai beau être matinal, euh, j'ai mal. Mais le mec est quand même lucide. Il sait qu'il s'est un petit peu éloigné de la capoeira en faisant son plongeon. You know donc il va vouloir montrer toutes ses compétences techniques par une petite démonstration de jeu solo. Et donc on a droit à une roue, à une main et à un petit mouvement de hip-hop pour se relever. Et le mec, il doit se fracasser le dos parce que le sol de la forêt au Brésil, à mon avis, c'est pas un matelas. J'ai beau être matinal, euh, j'ai mal. Voilà, on termine déjà cette séquence avec le magnifique balançage à une branche qui est bien entendu un mouvement très connu encore de la capoeira. <rire> non mais sérieusement, si on regarde ça avec un petit peu de recul, quelle est la publicité qu'on peut faire pour la capoeira car on est en train de filmer la séquence de mec qui se balance à une branche d'arbre. La dernière petite roue pour finir et la pause finale. C'est en direct, dieu du stade Salve, capote, j'ai à toi, grand guerrier Et merci pour la démonstration et voilà pour cette fois-ci, bon j'espère que ceux qui ont découvert la vidéo se sont bien marrés, ceux qui la connaissaient déjà euh, se sont marrés aussi à la regarder. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine séquence. Oui, il faudra que tu bosses un peu plus, hein, parce que des vidéos what the fuck sur la capoeira, il euh, n'y en a pas des milliers. T'es bien sûr de toi là Ah <tousse> <tousse> Le teaser de malade à la fin. bon Vous voyez Chacha Chacha, elle n'a pas compris le principe du live. Franchement, j'ai limite voulu arrêter ta vidéo plutôt tôt, Malouki. Parce que Chacha à côté, ça valait le coup. Mais franchement, le, le fou rire que tu as, tu t'es éclaté. T'es éclaté dix minutes 10 minutes de pourrir ah, putain, c'est bon et eh oui mais des vidéos comme ça mais il y en a oh, j'en avais partagé deux euh, le mec là avec son faquin avec sa machette euh, mais ouais des, je, je sais je sais pas je sais je sais pas si c'est de l'humour s'il est passé euh, ce qui lui est passé par la tête aucune idée franchement s'il y en a qui, qui ont des infos euh, je suis preneur. Euh, je rigole encore quand il mange, <rire> mais même quand il se balance. <rire> quand il se balance, quoi. D'accord. T'as cassé un arbre. mais Maintenant, tu te balances à, à un arbre. Bref. Les loulous, je vous ai fait un petit sondage. Je sais pas si vous le voyez. Euh, oui, tes vidéos sont en réserve. Bon, ça. Euh, j'ai fait un petit sondage, alors je sais pas du tout comment ça apparaît parce que c'est la première fois que je fais ça, mais j'ai vu qu'il y a des gens qui l'ont fait. Ah cool, il y a 4 personnes qui ont participé. Wow euh, super cool. où Je vous propose euh, les ADM parce que vu qu'on n'est on est pas beaucoup en fait sur les ADM et que je vais développer le format groupov, j'ai peur des fois que ça fasse un peu euh, un peu doublon. Donc je me dis pourquoi pas essayer de se le faire en. En visio une partie filmée une partie non filmée euh, donc donc ça ça, ça à voir euh, donc si vous pouvez répondre au truc que j'ai euh, vos ressentis ça pourrait être cool si vous le voyez pas du tout euh, dites le moi en commentaire ou ceux qui ont répondu euh, dites comment vous avez eu accès au. je n'ai pas eu le temps de cliquer sur le sondage Ah, parce que ça a disparu euh, moi, il est en actif, toujours. Alors, je vais essayer de faire un petit truc. Les, les juste à côté du en bas. Alors, apparemment, il y a un bouton juste à côté du Smiley en bas. Alors, Dixit, euh, Chacha. Ensuite, Chacha et la technologie, euh, honnêtement. Ouais. Alors, je elle me... Ah, alors. Tu as un petit bouton. Oula la caméra, elle a bugué. Oula, là, ça a bugué. Oula, là, ou là, la GoPro, elle a, elle a chauffé, elle a bugué. Elle est en train de splitter. Qu'est-ce qui se passe Vous me voyez normalement Si vous me voyez normalement, c'est cool. Alors, je vais prendre mon téléphone ici, voir comment c'est. Moi, je ne l'ai pas, tu vois, par exemple, sur mon téléphone. Bon, c'est pas grave. Ceux qui peuvent répondre au, C'est perturbant, <rire> ma gros pro qui vient de... qui est en train de lâcher. Euh, pas super cool. Bon, les loulous, alors, sur le sondage, euh, je pense qu'il part... Mince. Je reviens un petit peu en arrière. C'est de la belle capoeira. Euh, Porkspin nous dit, je pense... Je pense à part de l'air il n'y a rien du passé d'autre dans sa tête. D'accord. Ah, J'ai du mal à dire à comme à souligné Chacha. Maintenant, vous allez voir ça tout le temps. Euh, du coup, c'est... Euh, le sondage est une très bonne, c'est une très bonne question, euh, j'ai vraiment hésité. Et du coup, tu as répondu quoi Parce que je vois pas qui a répondu quoi. Je vois juste le truc, euh... je n'ai pas eu le temps de cliquer sur le sondage. Euh, quelques branches d'arbres, je pense, oui, oui, oui, oui, deux, deux fourrupes. Tu, tu me vois toi aussi en double Non. Toi, tu me vois en double, Chacha Oui, c'est le numéro 2 sur Zoom. Ah Le, le, le numéro 2 sur Zoom, sur parce que... Parce que, viens, regarde, viens voir. Oh, C'est en doublé ici aussi oui, ah. ah ouais, ok. Euh, je vais essayer de faire un truc, les loulous. Je vais vous perdre de vue pendant deux secondes. Moi, je trouvais qu'un ou pas, c'était assez. Hein. Alors, maintenant, normalement, vous devez toujours m'entendre. La voix est là, le micro est bon. Par contre, l'image... Elle est partie à des années-lumière. Et là, je ne sais pas comment faire pour la rattraper. Alors, accordez-moi juste deux petites secondes. ça se trouve, j'ai fermé le live comme j'avais fait l'autre fois. Mais on va réussir à faire quelque chose de potable. Alors, je vais en ça. Elle est juste bouillante. Je vais essayer de l'éteindre et je vais essayer de la rallumer. Alors, bien sûr, elle ne s'éteint plus. Je crois qu'elle a bugué, tout simplement. Je crois qu'en fait, on va on va terminer le, le, le live euh, sans ma tête, sans ma petite tête. Et euh, voilà. Bon, du coup, les loulous, euh, sur Zoom, ça a l'air de plus vous plaire. Et comme ça, on, au moins, on pourra se voir, on pourra discuter. Euh, sur Zoom, où il y a possibilité de créer des salons. Alors ça, je n'ai jamais fait sur Facebook, euh, créer des salons. Donc je ne sais pas comment ça marche ni euh, s'il y en a qui sont euh, qui, ont, qui ont déjà tenté l'expérience. Est-ce que les salons sur Zoom c'est un, euh, euh, -ce un peu comme les salons sur Facebook Est-ce que c'est un peu comme les conférences sur, euh, sur Zoom Est-ce que vous pouvez, euh, ce qu'il y en a qui ont déjà fait participer euh, me dire tout ça quoi Alors sinon joue à Secret Story. Ici la voix. Euh, ouais, non, j'ai une voix pourrie, j'ai une voix dégueulasse en plus. Euh, elle n'est pas du tout en place ce soir, donc euh, non. Eh bien, écoute, je crois que ma GoPro, elle a lâché, elle a planté. Qu'est-ce qui se passe Alors, Je vais essayer de fermer tout ça. Et puis, euh, proposez-moi des idées de sujets pendant que j'essaie de, de résoudre ça. Et euh, et voilà, je vais arrêter de parler. Non, je vais pas arrêter de parler. Tu vois, c'est là où j'aurais dû faire la, la post break euh, euh, en mettant euh, la, la la séquence de capot apéro alors j'ai cliqué trois fois sur zoom du coup j'ai eu une chanson ah bon qu'est ce qu'il est en train de dire <rire> <rire> heureusement que chacha est là pour <rire> me traduire les trucs ouais. alors ok ok on va peut-être retrouver euh, on va peut-être retrouver quelque chose ici Et eh ben non, et eh ben non, ça marche toujours pas. Toujours pas, pourquoi ça marche pas Pourtant ici c'est ok. Me dis pas qu'il faut que je, re je recommence tout, que je retermine et que je.. Eh ben non. Euh, je crois que vous n'allez pas voir ma petite tête euh, jusqu'à la fin. Là, je suis en train de bouger. <cười> Merci Chacha, t'as la ref. Ouais. Un Mac, une GoPro. Euh ça, ça va coûter cher cette histoire ouais mais le mac il est revenu j'ai pas eu de soucis depuis euh, par contre là, la gopro c'est chelou ce qu'elle est en train de me faire mais là elle s'est reconnectée donc du coup euh, c'est bien mais par contre j'arrive pas à la remettre dans euh, sur obs c'est pour ça si, si on passe sur zoom les, les loulous ça va être beaucoup plus simple à gérer pour moi mais beaucoup plus simple à gérer pour moi alors je vais faire valeur par défaut je vais il ne reconnaît même pas la, la GoPro ici. Euh, ben je crois que les loulous, vous n'allez pas revoir ma... Alors, il y a Chacha qui joue à la baballe. Donc, si vous entendez une baballe euh, tomber à côté, c'est Chacha. Tout simplement. C'est dommage que je ne puisse pas prendre la GoPro et vous montrer ce qui est en train de se passer à côté. Parce que franchement, ça vaut le coup. Euh, les loulous, ben du coup, euh, si, si vous ne dites rien dans le, dans, dans le chat et que en plus, vous ne me voyez pas, euh, sinon on va sur zoom direct sinon on peut aller sur zoom direct hein. on peut on peut faire ça euh, comme ça ce ça sera ça sera pas mal aussi ceux qui verront ça en rediff se diront mais qu'est ce que c'est ce truc là et ouais on, on galère un petit peu des fois mais ça se passe comme ça le but c'est de passer un bon moment ensemble le but c'est de se connecter c'est de discuter alors euh, zoom si plus simple pour toi non mais c'est pas le, le plus simple pour moi là c'est ce qui parle à le plus de personnes. Donc, pour le moment, il y a 6 personnes qui ont répondu, 4 pour Zoom et 2 en live. Euh, cool. Ceux qui ont choisi le live, qu'est-ce que vous aimez dans le live, en fait Qu'est-ce que vous aimez dans cette formule-là euh, c'est Ou, ou qu'est-ce que vous n'aimez pas dans Zoom C'est montrer votre tête, c'est quoi De toute façon, on n'est que 6. Euh, du coup, là, il n'y a vraiment pas à cette heure -ci. Je me demande vraiment sur, sur l'intérêt et l'utilité de continuer des audios comme ça. Euh, le live à l'avantage du replay pour les absents ouais mais le zoom je peux l'enregistrer le zoom à l'avantage du fait euh, que en décalant le live à 22h voire 23h euh, mince du coup vous avez commenté ça fait remonter le, le truc euh, le zoom allait arriver trop tard <coughs> ouais parce que le zoom le zoom, franchement à chaque fois les after qu'on faisait c'est super fun quoi moi je vous laisse euh, alors je vais me cou je vais coucher les garçons d'accord mais des gros bisous à, à vous tous alors euh, de la gamme euh, tuk, tuk, tuk. le live c'est clairement le replay ok ouais mais ça il y, y en a qui arrivent à, pas, à basculer le zoom en replay enfin le zoom en live euh, facebook et du coup ce serait euh, ce serait même le mieux quoi Là, c'est quand même... C'est bien quand on est vraiment nombreux. Euh, ouais. Euh, sinon, je préfère zoom. Ok, les loulous. Euh, ben, je vais ouvrir zoom. On va faire comme ça. Et on va basculer euh, sur l'after euh, sur l'after assez rapidement. Comme ça, on va pouvoir euh, voir nos petites têtes euh, les uns les autres. Bien sûr, hein, tu, peux, tu peux laisser ta caméra éteinte. Pas de souci. Hop. J'ai balancé l'invite et confirmez moi que vous avez tous vu le message pour l'invitation du, euh, du groupe et comme ça on va aller se rejoindre euh, se rejoindre juste après et en plus je viens de me rendre compte d'un truc euh, ça, l'enregistrement n'a pas, pas fonctionné c'est super cool c'est à dire que sur euh, OBS j'ai toujours démarré l'enregistrement c'est à dire que ça n'a rien enregistré du tout donc, il va falloir que je fasse, je ne sais pas quelle manip pour essayer de récupérer le, le live euh, sur Facebook. Et euh, je, vais, je vais tenter l'aventure comme ça. Euh, on va arrêter ici. Et on se rejoint tous sur live, euh, sur, euh, pff, sur Zoom. <rire> on va y arriver. arriver. Confirmez-moi que vous avez bien reçu, euh, que vous avez bien vu le, le message, navide, que vous avez bien les, euh, les coordonnées euh, GPS euh, de la réunion live. Euh, de la réunion Zoom. et Je vais y arriver. Et vas-y. Allez. Euh, personne répond. Tout est cassé. Tout est OK. Euh, le live et émission, c'est peut-être plus sympa à regarder. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, j'arrive pas à toucher d'audience. Donc, euh, on en parle dans le live. Euh, on, en... Ah on en parle dans le Zoom, là, tout de suite. Allez, les loulous. J'arrête le live maintenant. Et euh, on se rejoint dans moins d'une minute sur Zoom. Bisous.